Valérie, à droite. Ce n'est pas une vidéo S.M.R. Hein. On fait une vidéo pour vous présenter notre nouvelle chaîne sur tubes Et on en profite pour faire une, une vidéo, euh, présentation, création de, du compte. Donc on fera ça en trois parties. Donc cette première vidéo, c'est la création du compte. On fera une deuxième vidéo où on fera le paramétrage et la présentation du contenu de la chaîne. On ne va pas vous parler du contenu pour l'instant. Et puis on fera une, une troisième vidéo qui parle de la communauté et de Discord en particulier. Et tout ce qui va avec. On commence donc avec la création du compte. Donc on va sur Internet, nous voilà sur Internet. Donc là on fait la chez-prise.net, voilà. Donc là on a vu que j'avais mis un accent, donc ça marche aussi sans l'accent. Prise.net, voilà. Donc les deux fonctionnent. Voilà, c'est un petit peu d'autopromotion. Donc là on clique sur Steamit. ça c'est la page de contact. Donc on clique sur SteamIT, c'est le compte que nous allons créer on vous explique ça tout de suite. Donc là, c'est notre page euh, Buzi Steamy, des tubes. On va sur Sign up, sur S'enregistrer, créer un compte. Et donc là, bon, on est en France, donc on parle français, donc. Hein. Donc et là, on vous explique. Donc ici, nous avons au milieu, ça c'est Steam. Euh, nous sommes arrivés par ici sur le petit éclair, ça c'est Buzi. Là ici en bas, nous avons Steamit, En bas d'autre nous avons Steepshop en dessous d'avant Utopian et là c'est ce que nous en sommes en train de faire c'est la page des tubes et je ne sais plus ce que c'est le dernier, je le mettrai en plus en incrustation parce que je C'est quoi Valérie, Steam et la blockchain C'est quoi Steam et la blockchain Je n'y connais rien, par contre je sais entre guillemets me servir de Steamit de Buzzy, donc Steamit Buzzy il forme un ensemble avec des tubes qui vont remplacer un peu un... Facebook, Instagram avec euh, Steep shop Steam c'est l'épine dorsale et dessus c'est un petit peu des habillages pour euh, pour Steam, il y a un habillage Steep shop qui ressemble un petit peu à Instagram. l'habillage Busy ressemble un petit peu à Facebook. C'est un mélange de Facebook et de de WordPress un petit peu. Un petit peu ouais, on, on peut faire on peut faire des vrais articles un petit peu longs comme sur WordPress. Voilà, donc, y plus y a long a, que sur Facebook. Il y a un mur qui ressemble à Facebook ah, et après beaucoup. on a des tubes qui remplacent un petit peu YouTube qui fait une partie de vidéos comme YouTube. Et euh, Steve shop qui ressemble un petit peu à de l'Instagram et de l'Insta et c'est plutôt sympa. Donc, ce qu'on publie sur buzy va apparaître sur Steamit. Tout apparaît sur Steamit. Tout apparaît sur Steamit. Ce qu'on a ce qu'on publie sur Steep Shop va. Ça apparaître... apparaît sur Steemit Steam Sur Steamit. Ce qu'on publie sur DTube apparaît sur DTube et sur Steemit buzy Tous sont liés, l'épine dorsale c'est Steam, c'est Steam. Et après on publie euh, des vidéos sur DTube en particulier. En fait, c'est que, c'est simplement, c'est des tubes qui filtrent le contenu de Steam. Et il ne met que ce qui concerne des tubes. Si ne met que ce qui concerne SteepShop, Shop. Et Buzi et Steamit mettent tout, un peu tout voir. On va créer le compte d'utilisateur. Ça, on l'a déjà fait. On a fait des tests. On a fait des erreurs. Donc, on vous montre nos erreurs. On va commencer par le début. Avec ça. Voilà, j'écris. Là, chez. prise Et là, il me dit qu'il y a un truc qui va pas. Il a commencé par une lettre. Bon. Il commence par une lettre, mon truc. là, C'est quoi le truc? Alors on va faire des minuscules, parce qu'effectivement on n'accepte pas les, les, min les minuscules. Ah là je suis en minuscule, donc on ne peut créer un compte que qu'avec des lettres minuscules. Que des lettres minuscules. Et là il nous dit que les diacritiques sont interdits. Donc lâchez prise. Donc aucun ah. caractère spécial. Donc c'est les 26 lettres de l'alphabet, les 10 chiffres et le tiret. Voilà. Ça le point 30, ça marche ça... pas non plus, si on met un point... Donc là effectivement lâcher prise existe, donc on va créer le compte lâcher prise, on a dit 42. Oui parce que on voulait faire un lâcher prise bonus, mais on n'a pas pu parce qu'en fait on est limité aussi à 16 caractères. Donc ça faut le savoir avant parce que quand vous allez créer votre compte et que vous arrivez avec votre pseudonyme, faut pas vous planter sur le pseudonyme, vous pourrez pas le changer. On ne sait pas trop dans quel ordre commencer. Donc là on vous a parlé des caractères, on ne peut pas utiliser tous les caractères et on ne peut pas utiliser trop de caractères, c'est 16 caractères maximum. Quand vous voulez créer votre compte, sachez déjà quel pseudonyme vous allez avoir. Sachez que vous ne mettrez pas de majuscules, de chiffres spéciaux, de caractères spéciaux. Les 26 lettres de l'alphabet, voilà. les 10 chiffres plus le tiré, c'est tout. Ça fait 37 caractères que vous pouvez utiliser et la longueur, c'est 16. Et 16 maximum, donc prévoyez-le avant, parce que si vous vous trompez sur la création de votre pseudonyme on ne peut pas le modifier. Pas le modifier. Et surtout, on ne peut pas non plus se dire, je veux supprimer le compte, c'est pas grave, et je ferai un autre pseudonyme, ça marche pas, vous ne pouvez pas supprimer le compte. Là, on va parler de la blockchain, effectivement. On ne peut rien supprimer sur la blockchain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas supprimer le compte, on le fait, il est... le nom, il est définitif. Quand il est créé, vous êtes trompé, c'est définitif. Ce qui rejoint aussi ce qu'on disait sur euh, d'autres comptes comme Facebook et YouTube, la censure, on ne peut pas censurer, on ne peut pas supprimer un post. Il n'y a pas monsieur Facebook, monsieur Détube, monsieur Steam qui dit, je supprime ce compte parce qu'il ne respecte pas les critères la communauté. Donc ça, il n'y a personne qui peut censurer euh, jouer le rôle censeur. Ils peuvent pas supprimer vo votre compte ni votre contenu. Mais... mais vous ne pouvez pas le supprimer non plus. Donc, ni votre compte ni votre propre contenu. Il ne peut pas être supprimé. Vous pouvez modifier votre contenu mais vous ne pouvez pas supprimer votre article. Comment dire on ne peut pas supprimer euh, les, les, les postes. C'est-à-dire que... Quand vous publiez quelque chose c'est défini sur la blockchain vous pouvez modifier mais quand vous créez votre, premier, euh, votre première publication c'est publié dans la blockchain c'est publié ça y est c'est dans la blockchain c'est définitif vous pouvez modifier ce que vous avez écrit et cette nouvelle modification apparaîtra en plus de ce que vous avez déjà écrit donc la première en fait même si vous avez modifié la première reste on, trouvable on peut, on peut quand même la trouver pour tout le monde on verra la, la, la, le, le, le, la publication modifiée les gens qui se causent un petit peu on peut chercher dans la blockchain trouver le, le poste d'origine et voir les motivations oui. sur le poste donc si vous dites une grosse annuerie au début après que vous coupez, non j'ai pas dit ça, il y a quelqu'un qui va vous dire si tu l'as dit, tu l'as écrit, donc faites bien attention, ne dites pas n'importe quoi, n'importe comment. On crée le compte, là nous sommes en train de créer le compte lâcher prise 42 parce que bonus, Mais ben, on, va, on va le faire en direct, hein. Bonus, c'est trop long, c'est ce que nous disions, c'est trop long, donc on a choisi lâcher prise 42 parce que 42, les gens qui sont plus curieux, posent la question, euh, sur la question universelle du monde et de l'univers. Je mettrai une petite incrustation pour vous expliquer ça. Ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent, se marrent. On continue, on va créer le compte. Donc voilà, on a créé notre chaîne euh, Lâcher prise 42 Je clique sur Continuer. Ça, c'est facile. On met notre email. Là, ça vous connaissez, donc on va mettre l'adresse. Là, je vais mettre l'adresse mail que j'ai créée pour ça. Elle s'appelle bonus. J'ai créé un seul droit. Hein. C'est pas facile, hein, parce que le bureau, tout ça, le streaming... Euh, voilà, donc voilà, j'écris l'adresse bonus à info et on clique sur Continuer. Continuer donc Donc ensuite. Là, vous arrivez sur quelque chose que vous connaissez, si vous avez un compte Facebook, Instagram, Twitter, vous connaissez, il faut donner le numéro de téléphone. Donc effectivement, si vous quittez Facebook et que là, vous dites, ah, on fait comme sur Facebook, on me redemande le téléphone, c'est un peu gaspillé. Vous pouvez créer un compte payant à 15 euros ou apparemment, on ne vous demande pas de numéro de téléphone. Mais je pas crois, la je crois que c'est 5 euros, 15 euros. C'est 15 ventre. euros, sachez qu'on peut rajouter des comptes, parce qu'en fait, au moment, fait, vous êtes limité à un compte. Oui, on est limité un compte. Comme sur Facebook, on est limité à un seul compte. Un numéro de téléphone, un compte, pas plus. Si vous ne voulez pas donner votre numéro de téléphone, vous n'êtes pas obligé de le faire. Ça coûte 15 euros. Et dans tous les cas, c'est comme sur Facebook, on n'a qu'un seul numéro de téléphone. Et ça, ça ne va pas plus changer. Ce qui va changer, c'est la suite. Donc, pour l'instant, je mets le numéro de téléphone, deux secondes. Donc, je mets le numéro de téléphone. Ça, je vais le flouter. C'est une ligne spéciale qu'on a, qu a créée pour lâcher prise. Donc, ce numéro de téléphone, on ne communique pas plus que ça. C'est un numéro qu'on donne quand on a des rendez-vous à voir. Plutôt que de donner notre numéro personnel à Valérie ou à Laurent, on met ce numéro de téléphone pour, pour les.. Donc voilà, est... il n'est pas secret, c'est juste qu'on ne peut pas mettre ça sur une vidéo, ce pas utile. Là, on a le numéro de téléphone, on fait continuer, et là, on reçoit le SMS qui va bien. En principe, si vous avez entendu euh, le téléphone et je rentre le numéro du, du SMS. Là, Donc là, ça, on comptait, on connaît. Et maintenant, on rentre sur la partie intéressante de Steam, parce que là, à partir de maintenant, vous entrez dans un nouveau monde, c'est-à-dire que il faut commencer à penser différemment dès maintenant. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant Et bien, maintenant, vous allez attendre. Voilà, c'est la partie la plus intéressante, c'est parce que quand on crée un compte sur Facebook, sur Twitter, sur Google, quelque chose, on crée le compte et le compte est créé tout de suite. Là, on a une notion humaine, c'est-à-dire qu'on est obligé de reprendre le temps, de reprendre ces choses différemment. Donc là, on attend. Vous attendez de recevoir votre email de validation parce qu'en fait, c'est pas un robot qui le fait, c'est des gens derrière qui prennent le temps de, de valider. C'est un être humain comme vous qui va faire ça à la main avec ses petits doigts. C'est pas instantané. Vous en avez à peu près pour 48 heures pour recevoir votre mail, si tout va bien, sinon plutôt une semaine. Il y a eu des cas où ça a duré plus longtemps. On vous expliquera ça dans la partie 3 avec le Discord parce que si ça marche pas au bout de 2-3 jours, que vous êtes impatient comme nous. On... Là on est super impatients de faire la vidéo mais on peut pas la faire, on peut pas continuer. Il faut qu'on attende la semaine prochaine pour voir la suite. Donc si vous aussi vous êtes impatient, vous venez sur la communauté, on vous expliquera ça, vous venez nous voir, vous nous dites si c'est normal, s'il si y a quelque chose de raté, et on vous aidera en direct par le chat et si c'est possible. Pour conclure, là c'était que la création du compte. Qu'est-ce qu'on peut dire encore donc, c'est une plateforme qui est cool, qui a des... des avantages certains et aussi quelques inconvénients. Donc, les avantages certains, c'est qu'on ne peut pas censurer. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas censurer. C'est aussi qu'il y a une super communauté, qu'on vient de le dire et qu'on en reparlera. Mm -hmm. Il y a aussi une notion, c'est une, une blockchain. C'est aussi une blockchain qui est en version... De test. C'est une version alpha, c'est-à-dire que c'est une version de pré-test. C'est la version de test avant la version de test. Donc, ce pas une version définitive. C'est un petit peu comme euh, aujourd'hui, Facebook en 2000... Il y a plein d'améliorations qui sont en cours, enfin améliorations mm -hmm, qui sont en cours. Il y, a des trucs qui, qui, il y a des choses qui sont dans le génome, dans le dans l'ADN de la blockchain. La modification, la censure, c'est pas possible et ça, ça ne changera pas. Il y a des choses qui sont prévues à être améliorées, à, à changer, à, à être plus performant. On va pas faire une liste exhaustive. Juste là, c'est plutôt vous présenter la, la, la blockchain avec par ses... l'intermédiaire de Timid. Avec ses avantages et ses inconvénients. Et nous, on l'aime aussi avec les inconvénients. Voilà. Dans tous les cas, on est bien dessus. Voilà, on est très bien, la communauté est très gentille. voilà donc. Un des autres avantages peut-être du fait que la communauté est jeune, enfin que la plateforme est jeune, c'est justement que la communauté est active et qu'elle a envie de, de grandir. Elle, elle est super tolérante, quelque chose qui est vraiment super cool. Moi je trouve que c'est bien. On est bon, on a fini Je crois que c'est à peu près ça. Voilà, donc c'était une vidéo pour vous présenter la création de notre nouvelle chaîne par l'intermédiaire de la création de notre compte Steam. Voilà, il y a Steam c'est une version alpha, c'est une version de test d'une version de test, elle est pas définitive la version, donc il y a beaucoup d'inconvénients, de défauts, de jeunesse, il y a beaucoup de choses qui vont être améliorées, des choses qui ne seront pas améliorées. Qu'est-ce qu'elle aime Valérie sur la plateforme La communauté essentiellement, je crois. La communauté, voilà. Ouais. C'est le lien. De toute façon, c'est aussi ce qui ce qui nous plaît sur, sur lâcher prise justement. C'est créer des Le liens. liens essentiellement, et donc effectivement, on a comme une super communauté active, vivante, comme on disait, c'est peut-être dû aussi à la jeunesse de la plateforme qui cherche à grandir, du coup voilà, c'est vivant. Et puis, euh, ben venez Bon allez, ben, c'était tout, ben, merci de nous avoir suivis, euh, rendez-vous à semaine prochaine. à bientôt.